sportif l'investissement d'aujourd'hui et de demain. Bonjour à toutes et à tous, je me présente Bruno Tréanton, Parieur Pro, conseiller et formateur en Paris Sportif. Alors le Paris sportif existe depuis on va dire maintenant quelques siècles et n'est pas prêt de s'arrêter. C'est plutôt déjà une bonne nouvelle pour nous les parieurs. Les perdants aussi ne sont pas prêts de disparaître, ce qui alimentera les bookmakers. Donc par le biais des vastes communicants, les books auront de l'argent pour payer les parieurs gagnants. Car pour un parieur gagnant, combien y a-t-il de parieurs perdants Un bon paquet je pense. Déjà en ayant posé ces jalons, on va pouvoir avancer sur un sujet. Alors pourquoi je parle d'investissement Aujourd'hui on investit en bourse, ok, mais le monde est-il stable Aujourd'hui on investit dans les monnaies virtuelles, ok, mais cela ne ressent-il pas à certaines bulles financières bien connues qui ont déjà explosé par le passé. Je parle en connaissance de cause parce qu'à l'époque, voilà, j'avais un petit peu investi en, en bourse. Quand ça montait, montait tout le temps, voilà, il y a quelques années. Et puis d'un coup, voilà, ça, ça, ça s'est effondré. Donc j'ai perdu pas mal d'argent. Mais bon, on va dire que voilà, la bourse, je n'y connais rien. Aujourd'hui, les, les paris sportifs, c'est plutôt mon, mon domaine. Donc aujourd'hui, on laisse aussi son argent en banque. À des taux ridicules, mais ok, sécurisé. Mais à votre avis, cela profite à qui Aujourd'hui, j'investis dans la pierre. L'immobilier, je vais vous dire, Ok, d'accord, très bien. Mais vous faites quoi si un locataire ne paye pas et reste dans votre logement tout l'hiver au frais de la princesse, c'est-à-dire vous, car il est interdit de l'expulser. Et je pourrais vous donner encore bien d'autres exemples. Et les paris sportifs alors Les paris sportifs ne sont pas impactés. Ils sont impactés, on va dire, par rien. Ni la finance, ni les guerres, ni la mauvaise humeur ambiante ne viendra impacter les paris sportifs. Alors, pourquoi ne pas investir et vous diversifier grâce aux paris sportifs tous les financiers vous le diront, il faut se diversifier. Avoir par exemple, on va dire que quelqu'un aujourd'hui qui a un peu d'argent, il a peut-être un petit peu d'immobilier, un petit peu de, de bourse, voilà, différents produits peut-être bancaires. Voilà. Certains l'ont compris et aujourd'hui, au lieu d'un pauvre peut-être 0,75% sur leur livret d'accord, qui va plutôt euh, faire les, les beaux jours de, de la banque, parce qu'eux ils, euh, ils vont rémunérer à 0,75%, mais eux c'est un petit peu plus derrière. Euh, donc voilà, ceux qui ont autre chose que Libre A, ils peuvent être à 50% voire 100% d'augmentation de leur capital par an, de leur mise. Alors oui, c'est possible, il suffit juste de ne pas faire n'importe quoi et de prendre un peu de recul. Alors si vous voulez commencer du bon pied, je vous invite à assister à une de mes webconférences gratuites que je donne régulièrement. Vous pourrez vous y inscrire, je le répète gratuitement, en cliquant sur le lien qui se trouve sous la vidéo. Alors n'hésitez pas, c'est gratuit. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir à tous